Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna. Et voici les prévisions du Sagittaire pour la semaine du 27 avril au 3 mai 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc dès lundi, Mercure entrera dans le taureau, votre sixième maison. Et il va rester dans cette maison jusqu'au 11 mai. Durant le passage de Mercure dans cette maison, la tendance de vos tâches et votre travail en général sera plutôt intellectuelle. Votre esprit sera vif et sera focalisé sur les tâches qui sollicitent des réflexions, des capacités mentales et des déplacements fréquents. Les activités relatives à l'écriture, à l'établissement des stratégies, les échanges commerciaux ainsi que les négociations seront favorisées par le passage de Mercure dans votre sixième maison. Pour les prévisions quotidiennes, lundi, la Lune sera dans les Gémeaux. Les plus chanceux seront les Gémeaux verso-balance et les moins chanceux les Cancers. Et vous, vous êtes ici, cher Sagittaire. Donc, la lune sera dans votre septième maison. Essayez de ne pas trop laisser vos pensées aller dans des illusions à propos de vos relations. Certaines situations ne doivent pas être toujours expliquées par des conspirations contre vous. Il faut des fois laisser euh, de côté les préjugés et analyser les situations manière objective. Vos relations personnelles seraient en jeu, alors soyez attentive à la manière dont vous réagissez et tournez votre langue plusieurs fois dans votre bouche avant de vous prononcer. Mardi et mercredi, la lune sera dans le cancer. Les plus chanceux seront les cancers poissons-scorpions et les moins chanceux les lions. Et vous, vous êtes ici, cher Sagittaire. Donc la lune sera dans votre huitième maison. Vos sentiments et émotions pourraient s'intensifier durant cette période et vous pourriez perdre le contrôle sur vos réactions ou sur votre comportement. Alors des sautes d'humeur seraient au menu si vous vous laissiez emporter par la dépression. Vous pourriez avoir toutes sortes d'émotions maintenant, soit la peur, la peur de l'inconnu, la jalousie ou le désespoir. Il est vraiment important de partager vos sentiments puissants avec quelqu'un à qui vous faites confiance, ou peut-être avec un thérapeute professionnel. Une période de vulnérabilité qui, si elle n'était pas bien gérée, elle pourrait vous faire plonger dans la dépression. Jeudi et vendredi, la lune sera dans le lion, votre neuvième maison. Les plus chanceux seront vous, chers Sagittaires, les béliers et les lions. Les énergies seront très lourdes et délicates pour tous les signes, mais au moins pour vous, la Lune est dans une maison très favorable pour vous, alors vous serez plus protégé que les autres signes. Surtout jeudi. Comme je vous ai dit, jeudi, les énergies seront très, très lourdes pour presque tous les signes. Mais... Quand même l'attention et l'impulsivité seront au menu, surtout jeudi comme je vous ai dit. Vous, vous êtes protégé par l'énergie de la lune dans euh, votre neuvième maison. Vous pourriez faire face à des réactions impulsives de la part des autres et que vous pourriez trouver offensives et vexantes. La meilleure manière de les traiter serait de les ignorer et les laisser tomber. Comme je vous ai dit jeudi, tout le monde sera sous cette influence, bien que cette influence varie d'intensité d'un signe à l'autre. Comme par exemple pour vous, cette influence est moins prononcée que pour certains autres signes. Vendredi, la pression s'allègera et les tensions disparaissent et vous pourriez profiter d'une belle journée durant laquelle vous recevrez les bénédictions de la lune dans cette neuvième maison qui rendra votre intuition très forte et votre instinct, voyons, votre excusez-moi, et qui rendra votre instinct très puissant.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 Aussi pourrait être au menu. Alors essayez de ne pas très, trop réagir d'une manière impulsive. Et patientez, les prochaines journées seront moins stressantes. Durant cette fin de semaine, les plus chanceux seront les Vierges, Taureau, Capricorne, les moins chanceux les balances. Et vous, vous êtes ici, cher Sagittaire. C'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez commentaires et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.